Si vous êtes comme moi et que vous cherchez des outils qui puissent vous aider à savoir quoi faire dans votre vie et comment le faire pour trouver le bonheur, vivre heureux et vous épanouir, alors cette vidéo est pour vous. Mon objectif est de vous expliquer comment fonctionne la pyramide de Maslow et que vous compreniez quel outil puissant c'est quand on cherche le bonheur. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous aurez en poche un outil simple que vous pourrez mettre en pratique immédiatement et les effets sur votre vie seront tout aussi immédiats. Mais avant tout, si vous aimez déjà cette vidéo, alors likez-la et partagez-la. Mieux encore, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton situé juste là. Et puis euh, cliquez aussi sur la petite cloche, comme ça vous êtes certain de ne rien rater de mes nouveautés. Et n'oubliez pas que vous pouvez recevoir mon livre « Je réussis ma crise existentielle » qui est disponible en téléchargement gratuitement à partir de mon blog. Vous trouverez le lien en description. Savez-vous ce qui a fait le succès des cas Un coup de génie. La qualité de leur plan de montage. Ces plans qui font de nous des experts alors même qu'on ne connaît rien du tout. Et pourtant, le succès est garanti. À deux conditions. 1. On ne fait pas le macho. Il faut accepter de suivre le plan. 2. On ne saute aucune étape. Pas question d'aller plus vite. Vous finirez avec la fameuse pièce en trop à la main, en vous grattant le front et en croisant les doigts pour que la garde-robe que vous venez de monter ne vous tombe pas dessus pendant la nuit. Est-ce que la vie ne serait pas plus facile et le bonheur plus accessible si nous avions un tel plan pour y arriver Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous, il existe des plans pour nous aider. Et la pyramide de Maslow en est un des plus puissants. On trouve facilement beaucoup de choses sur la pyramide de Maslow, mais en général c'est très incomplet. Je pense d'ailleurs que la majorité des gens passent totalement à côté. Mais à la fin de cette vidéo, vous aurez compris que la pyramide de Maslow est un plan. Le plan qui nous explique comment construire les fondations solides qui sont absolument indispensable à une vie heureuse, à notre bonheur et à notre accomplissement. Je vais vous expliquer tout ça. Avant tout un petit peu théorie, la pyramide de Maslow, elle nous vient d'Abraham Maslow, d'où son nom. Abraham Maslow était un psychologue humaniste qui a commencé à faire parler de lui dans l'après-guerre. Il est entré dans l'histoire dans les années 60 avec ses premiers résultats sur l'étude de la motivation et sa hiérarchie des besoins. Il a d'abord étudié les nouveaux-nés car leurs comportements sont très simples et logiques. En plus. Les bébés sont encore vierges de tout changement comportemental induit par la vie. Il s'est efforcé de comprendre ce qui motivait chacun de leurs comportements, et c'est à partir de là qu'il a progressivement établi une liste des besoins fondamentaux que les nourrissons s'efforçaient de combler. Il a poussé toujours plus loin ses études pour mieux comprendre ces processus, et c'est de là qu'est apparue la théorie de la motivation, axée sur une hiérarchie de besoins fondamentaux. Par après, cette théorie a été matérialisée sous sa forme la plus connue, la pyramide de Besoins ou la pyramide de Maslow, et elle est applicable à tous. Comment fonctionne-t-elle Je vais commencer par la description la plus connue, et ensuite je vous montrerai ce que peu de gens ont compris et comment utiliser la pyramide. C'est donc une pyramide qui est composée de cinq niveaux. Au premier niveau, situé à la base de la pyramide, on retrouve les besoins physiologiques. Boire, manger, se reposer, respirer, se reproduire etc. Tout ce qui est nécessaire à notre survie. Rien d'autre n'est possible au sens là. Ce sont nos besoins de base. Les mêmes que ceux du nourrisson. Ensuite, vient le niveau 2. Nos besoins de sécurité. Nos besoins de prendre soin de nous. Pouvoir s'abriter du froid, de la chaleur. Se tenir loin du danger. Pouvoir soigner notre santé, etc. Puis vient le niveau 3. besoin de reconnaissance et d'appartenance. Trouver sa place. Être aimé. Être respecté, être reconnu pour ce qu'on sait, être reconnu pour ce qu'on fait. Bref, le besoin de l'amour des autres. Et puis le niveau 4. Dans certaines représentations, le niveau 4 est divisé en deux sous-niveaux. En dessous, le besoin de l'estime des autres. Et ensuite, dans sa partie supérieure, le besoin de l'estime de soi. Voilà entre autres ce qui fait souvent de ce niveau 4 le siège de la crise existentielle. Le passage de la quête de l'amour des autres à l'amour de soi. Pas évident. Et puis enfin vient le niveau 5, le besoin d'accomplissement. Être en phase avec ce qu'on est vraiment. Développer son plein potentiel. Laisser s'exprimer ce pourquoi on est fait. Bref, s'accomplir pour tendre vers la meilleure version de soi. Être en adéquation avec sa mission de vie, ce pourquoi on est là. Le plus souvent, L'explication qu'on donne de la pyramide s'arrête là. Et pourtant, c'est là que tout commence. La pyramide est un guide sur le chemin de l'accomplissement pour celui qui sait le lire. Pas juste une liste de besoins. Rappelez-vous le plan Ikea. Pour se servir correctement de la pyramide comme d'un plan, il faut respecter des règles. Une fois qu'on a accepté l'idée que la pyramide est un plan, il faut 1. En respecter chacune des étapes. Ne pas vouloir aller trop vite, mais plutôt avancer pas à pas. 2 Pour vous motiver à prendre le temps de faire un pas après l'autre, souvenez-vous de ce que Lao Tzu disait, il n'y a point de chemin vers le bonheur, le bonheur c'est le chemin. Je vous explique. Depuis notre état de nourrisson jusqu'à la fin, nous devons satisfaire nos besoins. Ceux de la base sont indispensables à notre existence. Ceux du haut sont indispensables à notre épanouissement. Nous passons notre vie à monter et descendre dans notre propre pyramide et progressivement nous adressons les niveaux supérieurs. On commence par nos besoins physiologiques. Une fois qu'on a suffisamment à manger, à boire, etc., on se sent disponible pour attaquer le deuxième niveau de la pyramide. Nos besoins de sécurité. Pas avant, ce ne serait pas possible. Rien n'est possible pour nous, le ventre vide. Le niveau 2 est déjà plus compliqué à combler car nos croyances et nos peurs interviennent. Nous devons nous sentir en sécurité. Mais nous devons aussi nous tenir à l'écart du danger. Et pour cela, dans nos sociétés riches, un logement ne suffit pas toujours. Il nous faut toujours plus d'argent à stocker sur un compte en banque pour nous donner le sentiment que le danger s'éloigne. C'est là que les gens de nature confiante prennent déjà de l'avance sur les autres, dans leur cheminement. Lorsqu'on se sent suffisamment en sécurité, pas complètement mais suffisamment, alors on cherche la reconnaissance des autres et l'appartenance à un groupe pour en prendre l'identité. Après tout, c'est plus facile de prendre quelque chose qui existe déjà plutôt que de chercher sa propre identité. Puis vient le niveau 4, l'amour et le respect des autres qu'on s'efforce de gagner et de maintenir. C'est probablement là-dessus qu'on passe le plus de temps dans notre vie, poussé par notre ego. Mais vient aussi de plus en plus le besoin de s'aimer soi-même. Mais comment faire quand on a passé sa vie à prendre des identités qui n'étaient pas la nôtre, pour être aimé par les autres Pas facile le but à atteindre, c'est le niveau de l'accomplissement, car c'est une fois apte à travailler à ce niveau qu'on pourra vraiment espérer devenir ce que l'on se doit d'être, la meilleure version de ce que l'on peut être. Vous l'avez compris, si le but est d'arriver en haut de notre pyramide, nous ne pouvons y arriver sans nous reposer sur des fondations stables, sans avoir pleinement satisfait à nos besoins des étages du bas. J'ajoute que ce n'est pas simplement une ascension sans demi-tour. Non, très souvent, la vie génère des déséquilibres dans nos étages inférieurs qui nous force à redescendre pour les consolider. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous en soyez là, et puis vient la crise financière. Elle ne vous touche pas encore, elle vous touchera peut-être pas et pourtant elle fait naître en vous de la peur et elle fait croître le sentiment d'insécurité. Vous pensez que peut-être vous n'êtes pas assez riche pour vous mettre à l'abri de la crise. Alors, votre niveau 2 se déstabilise. Et avec lui, c'est le niveau 3 qui bascule lentement. Ce ne sont peut-être que des peurs non fondées, et pourtant il vous faudra trouver le moyen de mettre plus d'argent entre vous et le danger pour reconsolider le niveau 2 et son niveau supérieur. Vous comprenez la mécanique D'autres exemples de choses importantes qui peuvent vous déstabiliser La maladie la perte d'un être cher. Une rencontre forte qui vous fait voir les choses différemment et vous oblige à repenser ce que vous êtes et la manière dont vous vivez. Les exemples ne manquent pas. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne la pyramide et ce qu'elle vous apprend sur vous, est-ce que vous voyez le plan en identifiant tous vos besoins un par un et en regardant à quel point ils sont assouvis, vous pouvez savoir où vous en êtes. En faisant cet exercice, si vous tombez sur des besoins non assouvis, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire pour être heureux. Comblez vos besoins en commençant par ceux du bas, car ils sont vos fondations. Voilà votre plan. Dessinez votre pyramide et analysez-en le contenu. Elle vous dira ce sur quoi vous devez travailler et suivant quelles priorités. Et ce faisant, vous irez de mieux en mieux. Et n'oubliez pas ce que Lao Tzu nous disait, il n'y a point de chemin vers le bonheur, le bonheur, c'est le chemin. Ce n'est pas une course, ce n'est pas non plus une conquête. Le bonheur n'est pas juste en haut de la pyramide. Le haut de la pyramide est occupé par d'autres tâches à mener qui doivent elles aussi vous aider à vous accomplir. Mais pas par le bonheur en lui-même. Le bonheur est en chaque pas de la vie. Le bonheur est dans le simple fait d'être en action pour soi. Le bonheur est sur notre chemin, dans notre ascension vers le sommet de notre pyramide. Mais pas juste au sommet. Alors rien ne sert de courir, l'objectif n'est pas la ligne d'arrivée, mais bien le parcours. Allez demander à un marathonien ce qui le motive et le rend heureux dans ce qu'il fait. Vous pensez vraiment que c'est la ligne d'arrivée Bien sûr que non, c'est tout ce qu'il doit faire et ce qu'il se prouve à lui-même au travers ses entraînements de malade qu'il s'inflige. Sa motivation peut être de passer la ligne d'arrivée, mais son bonheur, lui, il le trouve dans sa course et dans tout ce qu'il doit faire pour pouvoir la mener. La pyramide de Maslow est un plan, encore faut-il accepter de l'ouvrir et d'essayer de le comprendre. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur la façon d'utiliser la pyramide, alors faites-le-moi savoir en me laissant un commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez déjà trouver plus d'informations dans mon livre « Je réussis ma crise existentielle » il est disponible gratuitement en suivant le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, alors laissez-moi aussi un like et abonnez-vous pour être certain de ne pas rater les autres vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Et sur mon blog, à bientôt.